Salut les loulous, aujourd'hui nous allons voir le périmètre Le péri-quoi Le périmètre Comme le dirait sûrement ton professeur, le périmètre d'une figure est tout simplement la longueur de son contour. Hum, mmh, j'ai pas compris. Ah là là là là, mais regarde, c'est tout simplement la longueur du contour Regarde bien, que la force soit avec moi et avec vous Les enfants, concentrez-vous, est-ce que vous êtes prêts Nous allons montrer le périmètre le contour, il est là. Ah, voilà. Le contour est ici bien en mauve. Donc ici, j'ai bien un côté, l'autre côté, ensuite le côté d'en dessous et le côté là, qui forme tout simplement le périmètre. Le contour de cette forme géométrique. Le périmètre, c'est la longueur du contour. Le périmètre, c'est la longueur du contour. Le périmètre, c'est la longueur du contour. Oui, c'est bien ça. Attention, prépare-toi à utiliser la force. 3, de 1, hop Je parie que tu sais pas faire ça chez toi. Alors ici, mon rectangle, il est devenu orange. Oui, mais son périmètre, il est de quelle couleur Est-ce qu'il est en orange ou est-ce qu'il est en rouge Réfléchis bien, le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc ici, c'est en rouge, j'espère que tu as trouvé. Oui, mais attention, il n'y a pas que cette forme-là. Hein. Et on peut mettre le périmètre sur plein, plein, plein, plein, plein de formes géométriques différentes. Regarde, attention. Prépare-toi, mets bien ta main et un beau triangle ici le triangle son périmètre il est bien rouge attention on va encore en faire apparaître une autre et hop et là j'ai un beau disque avec son périmètre qui est de quelle couleur rouge attention t'es prêt hop un beau carré de nouveau j'ai son périmètre qui est ici en rouge son périmètre c'est bien tous ses côtés comme toutes les formes attention Enfin, pourquoi il est vert Tu t'es pas assez concentré, hein Oui, mais le périmètre, maintenant, il est quelle couleur Il est noir ou vert Il est noir. Bravo, tu commences à comprendre. Maintenant que nous savons ce que c'est le périmètre, et je commence à comprendre seulement, hein, doucement, nous allons apprendre à le mesurer. Et voici la question que ton professeur pourrait te poser. Mesure le périmètre de cette figure. Je suis prêt à mesurer. Petit conseil, utilise plutôt ceci. Pour calculer le périmètre de mon rectangle, je vais devoir additionner tous les côtés. Celui-ci, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Mais attention, il ne faut surtout pas en additionner un deux fois. compter le même deux fois, sinon tu n'auras pas le périmètre. Et alors l'erreur que beaucoup d'élèves font, eh bien... Parfois, ils en calculent un deux fois, le même, mais donc c'est pas le périmètre, c'est pas le contour. Fais attention à ça, tu promets de faire attention Allez, passons maintenant à la mesure du périmètre. Je prends à côté, le grand côté mesure 5 cm. Je l'écris bien à côté du côté. Ensuite, je fais l'autre côté, ok, il mesure 2 cm comme tu remarques, je l'écris encore. Est-ce que j'ai fini Non, je n'ai pas fini. Il y a encore ce côté-là et ce côté-là. Je continue mon calcul. Alors, il mesure 5 cm aussi. Et puis, le dernier côté. Pas l'oublier, hein, le dernier. Hop. Oh. Ok, il mesure 2 cm. Oui, mais attention Comme ça, je n'ai pas le périmètre. Attention j'ai juste mesuré tous les côtés. Mais oui, maintenant, je dois calculer. C'est un petit calcul, quand même, hein. Allez, go Et voilà, c'est écrit. Je vais vite. Alors, 5 cm plus 2 cm plus 5 cm plus 2 cm, ça fait combien Euh... Attends... 14... 14, 14 cm... Euh... 14 cm Oui, c'est bien ça mais n'oublie pas de noter la réponse, ce serait quand même un peu dommage d'oublier ça. Hein Allez, périmètre égale 14 cm. On l'a trouvé! Petit récapitulatif de ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons en premier vu que le périmètre, c'est la longueur du contour d'une figure. Longueur du contour d'une figure. Et ensuite, nous avons vu quoi Comment calculer ce périmètre Pour connaître le périmètre, il suffit d'additionner tous les côtés de la figure géométrique. Petit exemple ici. Hop, je dois bien additionner tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, et tout, tout, tout les côtés, sans en calculer un. Deux fois, attention à ça. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux toujours mettre un petit j'aime, Ça fait toujours plaisir. Ou bien encore mieux, t'abonner. Ou attends, encore mieux, faire les deux. Et n'oublie pas, que la force soit avec toi. Là-dessus, à la prochaine